La Cornemuse Languedocienne Il était une fois un berger qui jouait de la Cornemuse Languedocienne appelée Boudègue. Un soir, il partit se reposer près de la rivière. Occupé à regarder la première étoile, il ne vit pas son instrument glisser et s'arrêter contre une pierre. Attirée par la musique, une toute petite fée apparut. Une fois le berger endormi, elle s'approcha de la cornemuse. « Qu'est-ce que c'est que ça Y a-t-il quelqu'un ?» Comme il n'y avait personne, elle s'installa dans l'instrument. « Quoi Quoi Quoi ?» Une grenouille sauta sur la pierre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» y a t-il quelqu'un? Oui, je suis toute seule. Entre. Et la grenouille bondit à l'intérieur. Et en et en et en. Un petit âne vint boire à la rivière. Qu'est ce que c'est que ça? Y a t-il quelqu'un? Oui, nous sommes deux, la fée et la grenouille. Entre. L'âne y entra aussi. Ouh, ouh, ouh, Un loup surgit. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a-t-il quelqu'un? Oui, nous sommes trois, la fée, la grenouille et l'âne. Poussez-vous, je vous croque! Bon, bon, d'accord, essayez d'entrer! Et le loup pénétra dans la cornemuse. Et. Une sorcière atterrit sur la cornemuse. « Qu'est-ce que c'est que ça Y a-t-il quelqu'un ?»« Oui, nous sommes quatre, la fée, la grenouille, l'âne et le loup. Laissez-moi une place où je vous transforme en poussière. »« Oh non, surtout pas Serrons-nous et entre !» La sorcière se glissa à l'intérieur. « Pam, pam, pam !» le drac se présenta. Qu'est ce que c'est que ça? Y a t-il quelqu'un? Oui, nous sommes cinq. La fée, la grenouille, l'âne, le loup et la sorcière. Laissez moi une place où je vous entraîne au fond de l'eau. D'accord, d'accord. Serrons nous encore. Entre. Le drac se faufila à l'intérieur. Une fourmi s'approcha. Qu'est ce que c'est que ça? Y a t-il quelqu'un? Oui, nous sommes six. La fée, la grenouille, l'âne, le loup, la sorcière et le drac. Tu es si petite que tu trouveras bien une place. Et la fourmi s'introduisit à leur côté. Soudain le berger se réveilla et vit que sa cornemuse n'était plus là. Il l'aperçut près de l'eau. Elle était devenue énorme. Il la souleva avec peine, prit son inspiration et souffla. Des cris retentirent. Le berger vit sortir la fourmi, le drac, la sorcière, le loup, l'âne, la grenouille et la petite fée. « N'ayez pas peur » dit-il. « Venez danser !» Le berger joua de la cornemuse et ses sept nouveaux amis dansèrent jusqu'au petit matin. Et depuis ce jour-là, le son de la cornemuse réussit à rassembler tous les animaux. Comenus Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.